Bonjour à tous, nous sommes le 20 juin 2006, il est assez de bonheur le matin, avant mon travail je prends le temps de faire une vidéo, euh, c'est sûr comme je vous avais dit j'ai moins de temps euh, ces temps-ci, mais euh, je vais continuer parce que je tombe sur un horaire là, qui va être... Euh plus adapté à faire des vidéos. Euh, ça s'en vient très, très bientôt. Donc, euh, je voudrais peut-être faire le tour de ce qui s'est passé cette semaine parce que c'est sûr, avec la, la, la rencontre de la Fed, l'argent a dégringolé littéralement. Le dollar américain, a, américain, oui, a pris de la force d'une manière euh, démesurée. Euh, dans le fond, ce qu'on assiste, tout simplement, c'est un, un grand spectacle. Et euh, je sais pas si quelques-uns d'entre vous se souviennent, mais en 2018, c'est à peu près la même chose qui était arrivée parce que la Fed a dit qu'elle pourrait monter les taux euh, d'intérêt en 2022-2023. Je pense que c'est deux hausses 2023, mais euh, les marchés ont tout simplement euh, euh, pris ça pour euh, la réalité. et euh, Les marchés ont fait savoir à Jérôme Powell que qu'ils oh, n'étaient pas intéressés à ce que les taux d'intérêt montent. Et euh, bien entendu, euh, ce que ça a fait, ça a donné de, de l'élan au dollar américain, un rebond, on va aller voir ça tout à l'heure, et l'autre conséquence, c'est l'or et l'argent qui ont dégringolé, les matières premières aussi, le bois d'oeuvre aussi commence à dégringoler, tout ça. Et la raison de tout ça, c'est tout simplement ce que... Ce que la que la Fed a, a brisé l'économie euh, réelle et en ce moment on se va avoir des conséquences de ça et euh, le fait que tout soit vraiment euh, euh, brisé ben on a euh, une Fed qui a injecté des milliards ben vous savez la, la chanson là, des milliards de milliards dans le système pour essayer de le maintenir et elle veut continuer à le faire à, à l'infini donc euh, <coughs> ce que ça fait vous le voyez, c'est l'inflation qui se présente. Là, on a une correction dans l'inflation. Mais euh, la, FED, la Fed est totalement piégée dans ce, ce qu'elle a fait, tout simplement. Parce que en... en déclarant ça la hausse des deux, des deux hausses de taux d'intérêt, elle a mis le dollar américain en euphorie euh, dans une tendance baissière, mais euh, c'est une correction haussière dans une tendance baissière. Elle a fait en sorte que les métaux précieux, les valeurs refuges ont, ont, ont été massacrés littéralement. Et ensuite, elle fait en sorte euh, que le marché commence à douter de sa politique, parce qu'en 2018, c'est exactement ce qui est arrivé. Euh, Trump disait à Jérôme Powell de ne pas monter les taux d'intérêt pas monté, Powell continuait et en décembre 2018 euh, euh, la dernière hausse des taux d'intérêt, euh, le marché a pas aimé du tout et on a eu une grande grande cassure vers la baisse et, et là on est dans une situation très précaire et c'est peut-être ça qui pourrait euh, faire en sorte que oui, on dit ça pour dire que l'économie euh, va bien, l'économie qui est soufflée à l'hélium avec des injections euh, de capitaux. Euh, et la réalité, c'est que euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui fonctionnent, mais euh, euh, qui ont même dépassé. Euh, ben, dans le fond, on a, on a créé de la distorsion dans le système. La, la Fed a créé de la distorsion dans le système et en ce moment, on se trouve avoir des... Euh, des pénuries d'emploi un peu partout. Surtout ici au Québec, c'est 180 000 euh, postes à pourvoir et on n'est pas capable de trouver des personnes. C'est normal. On est allé donner de la PCU, la PCRE qui continue. Qui se termine en septembre, peut-être que là il va y avoir euh, des personnes qui vont être obligées de travailler, mais aussi beaucoup, beaucoup de personnes, j'écoutais ça, qui ont cessé des recherches d'emploi et ne s'intéressent plus au marché du travail, Ils essaient de s'arranger de toutes sortes de manières pour vivre, surtout aux États-Unis où euh, la température est plus clémente. Donc, euh, ben, on va regarder ça assez rapidement parce que comme je vous dis, je suis vraiment limité dans le temps ces temps-ci. Euh, donc, euh, ce qu'on va voir, tout simplement, c'est ce qui est arrivé euh, au, au niveau des graphiques, là, bien entendu. Euh, mais on va regarder aussi sur le long terme. Donc, euh, je vais passer à l'autre écran, comme ça. Euh, on va aller voir l'art. On va mettre ça sur... Euh, OK. semaine. OK, ça, ça se trouve être euh, Gold... Ah, c'est ça, ça, se trouve être Mauricio Gold-Silver, là, excusez. Euh, bon, on ira pas le voir. Lui, je pense qu'on va prendre plus de temps à regarder l'or, ce qui est arrivé. Cette dégringolade, c'est vraiment... Euh, on s'attendait peut-être que l'or poursuive sa montée, mais là, on a une bonne, bonne dégringolade qui suit toujours le couloir. Donc, peut-être qu'on va continuer cette consolidation-là, on ne sait pas, mais sur euh, le long terme, moi, je vous dis que je suis encore aussi, ça, il n'y a pas de problème. Le, le silver, c'est la même chose. Une dégringolade en quelques jours, là, euh, qui est vraiment euh, euh, très, très, très... Euh, forte, mais dans le fond, si on regarde à long terme, il n'y a pas de, absolument pas de de de, de, de troubles là. là. Euh, on va continuer à regarder aussi le dollar américain. On regarde le dollar américain euh, en, en deux trois jours à exploser, mais sur le long terme encore, c'est là qu'on doit regarder euh, qu'est-ce qui se passe. Ben, regardez ce qui s'est passé sur le long terme cette petite montée-là ici. Oui, on peut avoir un rebond, comme c'est arrivé ici, euh, dans une tendance baissière. La tendance débute, là, ça, ça baisse, mais on peut avoir des, des longs pics. Donc, on pourrait avoir une couple, quelques semaines, quelques mois aussi, où euh, le dollar américain rebondisse, mais ça me surprendrait, mais en tout cas, on va voir. C'est pas moi qui décide. Je suis le marché, tout simplement. Au niveau des, euh, <coughs> des euh, orifères et argentifères, c'est la même chose. On avait, oui, une belle cassure ici, mais là, on est allé retoucher de ici, de, de, le haut du, du couloir. Donc, euh, non, on est dans une situation qui, euh, qui va peut-être faire en sorte que l'or, l'argent vont encore avoir de la consolidation. On va voir. C'est pas euh, c'est sûr que ce qui s'est pris comme décision euh, au niveau des, euh, des hedge funds, tout ça, la panique qui est arrivée cette semaine, c'est une panique qui, euh, qui est créée par euh, les... Euh, parler, des je dirais pas des décisions, parce que ce pas encore des décisions, je suis presque sûr qu'il n'y en aura pas de rose de taux d'intérêt pour le futur. c'est <coughs> <c 'est, coughs> Powell est en train de lancer des messages, tout simplement pour dire que l'économie est en feu et que ça va bien et qu'il faut mettre des taux d'intérêt pour freiner tout ça. Et il faut peut-être revenir aussi, euh, euh, je vais aller voir, euh, attendez une petite minute comme ça, il faut revenir au le taux de 10 ans, euh, qui va nous donner un, j'ai ça, excusez, là, le taux de 10 ans qui est, ici, euh, qui est retombé, euh, c'est ça qu'il faut pas oublier, là, les médias n'en parlent plus, les médias ne parlent que de, de l'événement qui arrive et lorsque le, le, le taux 10 ans là, sur les bons trésors 10 ans avait commencé à monter, tout le monde en parlait, et je vous avais dit à au sommet, directement ici, euh, on va avoir de la consolidation et c'est ce qui arrive, tout simplement. on a le, La montée a été faite, la consolidation, mais est-ce que le taux de 10 ans va continuer à monter? Je ne sais pas. Peut-être, probablement, je ne sais pas. Mais euh, je me dis que c'est... Quand on arrive avec une panique comme on vient de voir cette semaine, eh bien là, on pense que oh, ça. La, la, la tendance va continuer à perpétuité. Non, non, non, non c'est pas ça. Il y a des mouvements qui peuvent être très, très, très volatiles. On avait parlé de volatilité. Et là, moi, ce que je vois, ben, euh, tout simplement, ce que la Fed a lancé comme euh, comme message, ben gars, on va continue, On va commencer à, à monter les taux d'intérêt euh, dans un an. C'est loin quand même, mais. Le marché est paranoïe et euh, la, la, la petite correction qu'on a eue ici, c'est ça, là, cette petite correction-là, mais c'est tout simplement de lancer, le, le marché dans un message à, à Jérôme Powell. on n'accepte pas. On n'accepte pas que tu commences à monter les taux d'intérêt, même si c'est pas tout de suite. Euh, on a besoin de soutien absolument, on a besoin d'être alimenté et ça s'est arrivé dans les années 70. Ça se peut très bien que les, la Fed laisse euh, dessouffler le marché pour euh, reprendre de plus belle après ça, donc euh, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais on est quand même dans une situation précaire, et au niveau, bien en, bien entendu, du, euh, du, euh, des indices eux-mêmes, euh, euh, on est dû pour une correction, je vous l'avais dit, et dans une correction, ben, euh, tout, tout y passe, donc euh, ça se peut très très bien que comme le début a été fait ici pour l'or, le, les orifères, or, les argentifères ont subissent une petite correction et ensuite euh, euh, le marché va se reprendre parce que la Fed ne permettra pas que. Euh, le marché s'écroule, il euh, y a trop d'enjeux euh, dans tout ça. Donc, euh, c'est à peu près ce que je voulais vous apporter. C'est sûr que c'est pas une longue vidéo, c'est tout simplement de, de, pour vous dire que je suis encore là, mais <rire> moins de temps, vraiment, vraiment moins de temps. Euh, mais euh, je vais tomber sur un horaire qui va me permettre... Euh, jusqu'en fin août, début septembre. Là. Je vais tomber sur un horaire qui va me permettre de continuer à faire des vidéos. Et bien entendu, je vous invite à me suivre sur boursetechnique.com et mais Market, où je continue à publier euh, euh, mes, euh, mes nouvelles euh, que je grappille un peu partout pour, euh, pour que vous puissiez quand même suivre l'économie et les marchés. Donc, euh, on se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.